médiation et ce doute sur la justice qui sauvera la justice. Cette phrase exprime véritablement tout ce que nous avons voulu faire passer comme message dans la journée. journée était très pleine, intense, ludique, pédagogique également. Et Je pense que tous les retours d'expérience de ces acteurs et de ces promoteurs de la médiation vous montrent à quel point la médiation est une alternative. La médiation est quelque chose en quoi je crois. Et je suis convaincue, absolument convaincue, que la médiation jouera un rôle très important dans les années à venir, mais les années à venir commencent dès à présent. Le 25 octobre 2012, le barreau de Paris a organisé un colloque sur le thème de la médiation. Pratique encore mal perçue par les défenseurs du droit. Des intervenants du monde de l'entreprise, des avocats, des magistrats, des praticiens ont débattu de cet outil au service d'une justice moderne. Ce colloque a été structuré de manière à alterner table ronde et extrait du film « Carnage » de Roman Polanski. De courtes scènes, avec des arrêts sur image, ont été suivies d'une médiation sous forme d'un jeu de rôle filmé consistant à reprendre les mots même prononcés par les acteurs lors d'une scène conflictuelle, le comportement des protagonistes étant alors modifié par la présence d'un médiateur, tiers neutre et sans pouvoir, qui apaise notamment par la reformulation. La première table ronde a permis de débattre de la place de la médiation dans le droit des affaires en France et en perspective des pratiques européennes, canadiennes et internationales. Acquérir le réflexe médiation. C'était le sujet de la deuxième table ronde, qui soulignait le nécessaire besoin d'offrir une formation spécifique à l'avocat médiateur ou à l'avocat accompagnateur pour qu'il appréhende les dossiers autrement que par la culture du conflit. Des propositions ont été formulées telles que la généralisation du module de formation initiale obligatoire pour toutes les écoles d'avocats comme à Paris et la labellisation des critères de formation pour l'agrément des médiateurs. La troisième table ronde a présenté l'enquête menée auprès de 70 entreprises françaises. Grâce à une gestion avisée des conflits, les entreprises peuvent améliorer leurs résultats économiques et non économiques il est fondamental que la médiation devienne une véritable alternative avec par exemple des incitations fiscales. Par ce processus de dialogue, les individus deviennent acteurs et responsables de la préservation du tissu social. La quatrième table ronde a ainsi démontré que la médiation permet de renouer le lien social et participe tant à la paix sociale qu'à la qualité des relations humaines. Ce colloque a été voulu par Christiane Ferral-Schul, bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, elle-même médiateur, qui a annoncé lors de sa campagne au bâtonnat que 2013 serait l'année de la médiation au barreau de Paris. Je suis convaincue que la médiation euh, va prendre de l'ampleur dans les années à venir. Et il me paraît important que les avocats soient présents. Euh, Qu'ils euh, répondent présents euh, au moment justement où, ce nouveau mode alternatif de règlement des litiges prend toute sa place dans le monde de la justice.